Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver ici en Normandie pour une nouvelle étape de notre tour de France de l'agroalimentaire. Je suis au cœur du bocage normand dans le Cotentin à Chef-du-Pont et j'ai rendez-vous avec Axel ici chez Montblanc. C'est le deuxième épisode de notre web-série chez Mom, Groupe Belle. C'est ici qu'ils fabriquent les fameuses crèmes-desserts Montblanc exportées dans le monde entier. Ils sont 230 à bosser ici et je crois savoir qu'il y a une trentaine de recrutements dont 7 à la maintenance. C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Salut Axel Salut Jerry Ça va Ça va et toi Bah ouais super, je suis ravi de venir bosser avec toi Bienvenue Merci Et c'est quoi ton poste de travail ici toi Moi je suis apprenti en maintenance. Et en alternance du coup C'est ça en alternance. Ouais. Généralement c'est 15 jours à l'école, 15 jours d'entreprise. Bon et on va faire quoi là aujourd'hui Donc là on va changer le poinçon, le poinçonnage arrondi, c'est ce qui permet de faire euh, l'arrondi là des, ah, oui, des gourdes. Bah tu me dis hein, ce qu'il faut que ouais, je bah, moi je suis bien. là pour bosser. Hein. Je Allez. laisse euh, démonter la première vis là. Ok, comme ça Ouais c'est ça. D'accord. Bon, il faut être un peu bricoleur quand même, non Ah, faut aimer ça. Ouais. T'aimais bien toi, ouais. quand t'étais plus jeune On bricole un petit peu. Donc. Ouais. Et tu fais que de la mécanique ici Non, non, non. On est électromécanicien, donc euh, ce qui implique l'électricité, de la mécanique, un peu d'hydraulique et du pneumatique. Et alors après, je fais quoi Je te laisse tirer sur le verre. Tu vas voir que tout va venir. Ah oui, d'accord. Bon ça va, tu te salis pas trop dans ton job non Non là c'est toi qui le fais donc ça va. <rire> et toi tu t'es toujours dit c'est le métier que je veux faire quand j'étais petit tout ça bah, Pas spécialement non. non Déjà euh, la période scooter ça permet de bricoler un peu plus. Ah et t'avais ton scooter Ouais c'est ça. Ok. Je venais en scooter. Euh, à l'usine Au début de mon apprentissage ah oui. j'avais pas le permis donc. Euh, ah, ok. J'ai été deux trois fois arrosé par la pluie. <rire> Mais il pleut jamais en Normandie. Voilà. <rire> Puis t'as trouvé une entreprise sympa non Impeccable, familiale, ouais. euh, tout, tout se passe bien entre collègues. Donc tu fais quoi dans l'usine ouais donc dans l'usine je répare ou je fais un peu de maintenance préventive. D'accord. Lorsqu'une machine est arrêtée, euh, on se permet de changer les pièces d'usure qui sont okay. usées pour comme éviter. De... Quoi. Ouais, voilà comme ça. Ah, pour éviter euh, de venir en panne et de créer un arrêt de production. Ah oui, ouais. C'est propre, on va aller propre. chercher la, la, la, la pièce en magasin et puis. Euh... Pièce neuve, pièce neuve ouais. okay. oh, Il est sympa ton magasin, eh. on dirait une bibliothèque. Et il y a un petit peu de pièces. Donc là, voilà la, la pièce neuve, okay. on va les remonter. Donc on embarque. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job, Axel Le fait que ça soit jamais la même chose tous les jours, c'est multitâche. Quoi. Bon, balle neuve Balle neuve, <rire> on va remonter ça. Et c'est quoi tes horaires de travail ici, toi Mes voilà. horaires de travail, euh, je fais le 3-8. Une semaine, on va être de matin, on va prendre à 5h, on va finir à 13h. D'accord. Euh, la semaine d'après, on va être de nuit, donc 21h-5h. Ah, tu bosses la nuit, toi Oui, un petit peu. Ça va, pas trop dur Non, ça va. Non, t'aimes bien La première, un peu plus dure, mais. <rire> C'est une question d'habitude, quoi. C'est ça. Et quelqu'un qui n'y connaît rien ici, tu crois que j'ai mes chances, moi ouais ah Oui, ouais. t'as tes chances. Hein. Il existe des formations. c'est ça, impeccable. Contrôle quand même, hein, parce que. Oh, je te fais <rire> si ça tombe en panne, c'est toi. Hein. Ah. <rire> eh, c'est pas beau ça On va la remonter, du coup. Mettre en rodage. En rodage, c'est quoi ça Vu que les pièces euh, sont neuves, okay. on effectue toujours euh, 15-20 minutes de rodage pour euh, être sûr que ça fonctionne bien et que... Comme une voiture, quoi. C'est ça. Ouais, toi, tu, tu travailles tout seul, toujours, ou... Non, non, il y a mon maître d'apprentissage, Stéphane, avec moi, donc... Euh... Ah oui, c'est avec lui que tu apprends tout ça, quoi. En fait. C'est ça. OK. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais Je te laisse mettre sur marche. Ah oui, OK. Et donc, tu vois que... Donc, ça marche. Ça, ben, ça fonctionne. OK. On a réussi. On a réussi. Bravo. <rire> bon, l'atelier, ici, c'est sympa, hein. Ouais, c'est sympa, hein. on va la rénover prochainement. Ouais. Ok, bel outil de travail. C'est ça. Bon, on va dans l'usine maintenant C'est parti. Allez. Ah, c'est génial, c'est hyper robotisé en fait ton usine. Bah, plutôt automatisé. Ah ouais, c'est fou. Allez, à nous de jouer. C'est ça. Allez, hop, on ouvre le capot de la voiture. Oula, ça sonne. Ouais, c'est normal ça. <rire> là, du coup, c'est ces pièces là qu'on va changer. Celle-là, ouais. Et celle-là. Et celle-là Sur les deux... Euh... Ah oui, les deux, les deux axes. axes ouais. Ok. ouais. Faut des un peu quand même hein Et c'est On va remplacer les rotules qui sont là par des rotules neuves. Ok, bah, une chacun. Voilà. voyez bon, les perspectives d'évolution pour toi c'est quoi ici bah, Avoir le BTS déjà ah et ouais. puis me faire embaucher par la suite. Bah je te le souhaite hein. bah, J'espère aussi. Bah, allez, c'est bien parti non Normalement oui. <rire> Premier qui a fini à gagner. On a gagné. On n'a pas les bonnes, on a inversé. Et hop, une pièce neuve. C'est ça. À remettre là-bas. À remettre sur la machine. On besoin de vous sur les deux sites. Matin, comme ça, l'après-midi, j'ai mes occupations. On fait les deux ici, mais je préfère la crème dessert. Bon, Axel, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Merci à toi. Je te rends la caisse à outils. Merci. T'en aura auras plus besoin que moi. Ouais. J'espère que ça t'a plu. Ouais, j'espère que j'ai été efficace. <rire> ok, tu m'embauches Ouais. Ouais, top. Bah si vous aussi vous avez envie de venir bosser ici à Chef du Pont, n'hésitez pas, il recrute, postulez. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous un prochain épisode à Bouée dans les Hauts-de-France avec Laetitia qui va faire le job de ton collègue Geoffrey, qui est électromécanicien, je crois. Ouais, ouais c'est ça. Et n'oubliez pas, Axel, like likez la, la vidéo, vidéo et, et abonnez-vous